La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. De nombreux sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 29 avril 2023. Mais le procès Agissa Ousmane Sonko, prévu le 16 mai devant la chambre criminelle, sort du lot. Le temps de la justice titre à ce propos le journal LAS qui souligne que ce procès vient au moment où beaucoup d'observateurs estimaient que l'affaire Suite beauté ne connaîtrait pas de suite judiciaire. Une décision prise par le parti après le rejet du pourvoi en cassation du maire de Zikachor contre l'ordonnance du doyen des juges qu'il envoie devant la chambre criminelle, souligne ce quotidien. Et le quotidien Besbi, qui s'intéresse aux deux procès de son Sonko, le 8 et le 16, souligne que son face-à-face -face avec Aguissar aura lieu une semaine après l'audience en appel avec Mambégnan. Mais Salé, titre par conséquent ce journal, qui annonce une possible audience à huis clos et des tensions en vue. Aguissar, elle, est soulagée si on en croise son avocat maître Eladjouf, quant à Ousmane, Mansonko, il déduit de cette programmation du procès que chaque annonce d'une tournée populaire déclenche une hystérie politico-judiciaire. Des propos du leader de PASTEF, livrés aussi par Le Quotidien, qui annonce un émec autour au tribunal. Adissar elle, demande dans ce journal à la justice de son pays de ne faire que son travail. Et ce sur quoi travaille le président Macky Sall à travers son appel au dialogue, c'est la déstabilisation de Yéhui, si on en croit, qui pointe une manœuvre insidieuse. Maître Wade lui, et dans le match du dialogue politique informe 24 heures où le parti démocratique sénégalais salue l'appel du président Macky Sall qu'il considère comme un préalable important à l'organisation d'une élection présidentielle ouverte libre et transparente en février 2024 et à la pacification de l'espace politique. Et le PDS ne manque pas de souligner que c'est la première fois en 12 ans que le président de la République et plus haute institution du pays aborde le règlement de la situation arbitraire et injuste de Karim Wad comme n'a cessé de le réclamer le comité des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, dont la décision du 24 octobre 2018 et 24 Heures nous fait part d'une autre exigence des libéraux qui veulent que la présidentielle soit organisée par une personnalité consensuelle. Dialogue politique, le PDS partant, mais sous condition, Notre par conséquent, sud quotidien qui fait aussi zoom sur le défi du dialogue, à savoir le dégel de la tension politique pour une présidentielle inclusive. Ce journal évoque notamment la nécessité d'un dialogue politique sincère, normé et conduit qui peut substituer le temps de l'apaisement et de la définition des règles du jeu à celui de la compétition, histoire de régler définitivement les points de distorsion du processus électoral. Il s'agit de l'éligibilité des articles L29 à 31 du Code électoral, du parrainage citoyen entre autres. Pendant ce temps, dans l'Asieui, Askanui accuse Beno Bokoyakar de bloquer l'hémicycle après le rejet en bloc des propositions de loi de l'opposition. Et dans 24 heures, sa peste contre le réel et la MS qui n'ont. Rien fait suite à l'arrestation du maire Bilal Diata de Kermassar Sud, dénonce les partisans de ce dernier. Et walfe quotidien rapporte au même moment que sa râle aux affaires étrangères face aux difficultés d'obtention de documents. Walfe-Cotidant informe aussi dans l'affaire des cocktails Molotov que le procureur fera face à la presse mardi. Et les acteurs de la presse sont en ordre de bataille pour plus de liberté et contre les arrestations et emprisonnements, informe Yor Yorbi qui voit et signale les acteurs de la presse sénégalaise sur tout les fronts entre audition, garde à vue et détention les hommes de médias traversent une période sombre il y a quelques temps rappelle ce journal le monde médiatique luttait pour l'élargissement de pape alégnant maintenant des efforts sont déployés pour faire libérer Pape aïd de Walfajri, en plus de prêter une oreille attentive au développement de l'affaire babacar touré du site keoulo toujours en garde à vue le sieur abdou Fatadiop, qui avait lui heurté mortellement le commandant de la brigade de la foire a écopé d'une peine de prison ferme de trois mois moi, nous apprend enquête qui précise que les mises en cause dans cette affaire, Abdou Fatadiop et Abdounjaï, ont été condamnées pour homicide involontaire, défaut de permis de conduire et mise en danger de la vie d'autrui. Restons dans enquête qui signale la fin de calvaire de neuf anciens combattants de retour au pays. Les tirailleurs n'auront plus à vivre en France pour bénéficier d'une pension de retraite, souligne enquête qui renseigne que Yoro ou Oumar mai et compagnie ont été élevés à la dignité de grand officier dans l'ordre national du Lion. Wolf Quotidien, pendant ce temps s'intéresse à la hausse des salaires dans le privé et fait état d'un dialogue de sourds entre patronat et travailleurs. Ce quotidien parle aussi de syndicalisme, notamment de femmes à haute voix. Donnons la parole à young secrétaire générale de la synthèse FCA, la première femme dirigeante d'une centrale syndicale, et à Maria Madiallo, secrétaire générale de l'UDts la sentinelle des ouvrières et libération livre pour sa part les aveux des docteurs Sophia Gay et Maria Massal arrêtés pour exercice illégal de de la médecine et de la pharmacie. Sans le moindre diplôme, Docteurs Sophie Gaye et marie Sall ont reconnu qu'elles prodiguaient des soins et des conseils en gynécologie à des dames qui étaient atteintes d'infection et d'infertilité, révèle Libération, qui nous apprend que la garde à vue des deux mises en cause a été prolongée. Sabali, Bomba et Boulay peuvent-ils, eux, contrarier PSG, Naples et Barça Une interrogation de stade qui fait focus sur le week-end des Lyons qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal. Sénélec vous a offert votre revue de presse, votre revue